avec la dernière conférence de la, de la journée c'est euh, Hypothesis, testez moins mais testez mieux en vous concentrant sur les propriétés avec Thierry Chapuy. je te laisse commencer merci beaucoup alors euh, il y a eu un, un truc très intéressant sur, sur les tests tout à l'heure par une personne qui ne croyait pas à la magie j'espère pas faire trop de magie ici et pas de vous convaincre que ce c'est pas forcément de la magie euh, on va donc y aller. Donc moi je m'appelle Thierry Chapuis, euh, je suis prof à l'école d'ingénieurs à, à Fribourg hein, en Suisse. Et puis euh, je me suis mis un petit peu à essayer Hypothésis il y a quelques mois, quand j'ai vu une, quelques présentations, quelques articles, j'ai trouvé ça assez convivial et que ça rendait pas mal service. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que ça apporte. Sinon je, je programme en Python depuis 2000 essentiellement du scientifique, vu qu'on on fait du scientifique. Voilà, donc je suis pas, il faut être clair, je ne suis pas ni le concepteur, ni l'auteur d'Hypothesis, c'est euh, David McIver. Euh, donc c'est une bibliothèque qui permet d'automatiser certains tests. Il y a une question tout à l'heure par rapport à l'automatisation des tests, on va voir ce que ça apporte. Ici, vous avez le lien de référence de hypothesis qui s'installe avec PIP très facilement. Si vous faites du Django ou du, euh, du NumPy... Par exemple, il y a possibilité d'ajouter des extras euh, qui vous fourniront des modèles pour, euh, pour Django euh, ou pour NumPy ou pour euh, d'autres fonctionnalités. Donc, je vous invite à consulter la doc d'hypothèse si vous avez vraiment des choses un petit peu exotiques à, à faire. Moi, je fais du NumPy, je ne fais pas du tout de Django, mais si il y a des Djangoistes dans la dans Django note dans le, euh, dans l'assistance, n'hésitez pas à voir un petit peu qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça n'ajoute pas. Voilà. Donc j'ai pris certains exemples qui sont adaptés de différents endroits. Mes sources d'inspiration sont la bon, Dog d'Hypothésis, bien sûr, et puis euh, en talk de, euh, de Clinton Roy à, à Piccolo. Donc euh, c'est essentiellement euh, sur leur travail que je me base et je leur donne crédit ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir On va d'abord bon, voir en un test unitaire tradition. cool, c'est pas plus grave que ça alors c'est bon alors tout le monde aura vu que je suis sur Windows effectivement donc ici on va voir les tests unitaires traditionnels puisqu'avec Hypothesis vous n'allez pas renier les outils que vous utilisez habituellement donc si vous utilisez pi.test, utilisez Paris test. si vous utilisez unitest, utilisez unitest si vous utilisez nose appelez-vous test gnose, etc. Donc, euh, autant que faire se peut, Hypothesis va bah, s'intégrer avec ces différents outils et va bah, essayer de générer des données pour vous, pour essayer euh, de couvrir un petit peu tout ce qu'il y a à couvrir au niveau des données. Donc, l'idée sous-jacente dans Hypothesis, c'est que plutôt que de générer tous les tous des exemples particuliers de scénarios possibles pour vos tests, par exemple, je teste si... En, si je fais une division par zéro, si une liste est vide, etc. Tous ces, tous ces euh, donc, exemples euh, de bord. Euh, je vais, au lieu de ça, essayer de, de décrire un ensemble de scénarios et puis demander à Hypothesis de les générer pour moi. Je vais de, toujours devoir faire du travail, mais euh, on va pouvoir automatiser certaines parties du truc. Donc ici... Comment ça se passe? C'est que Hypothesis va créer les exemples spécifiques et moi je vais essayer de décrire avec un, avec un langage de plus haut niveau, essayer de décrire euh, les comportements qui vont être acceptables ou pas sur mon système. C'est pas de la magie ici. Hypothesis va rien faire d'autre que de générer des données aléatoires pour essayer de capter des cas. Euh, qui nous embêtent des cas spécifiques qui peuvent poser problème. Vous devez toujours réfléchir à qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Réfléchir à vos propriétés. On parle de property-based testing, parce que les propriétés, c'est à vous d'y réfléchir. C'est à vous de connaître votre système. C'est à vous de définir ça, je peux me le permettre, ça, je ne veux pas. C'est à vous de définir vos asserts, etc. Donc je prends un exemple tout bête ici. Le calcul d'une moyenne, si vous voyez le bug du premier coup d'œil, c'est parfait. Donc, ici, j'ai une fonction moyenne qui prend une liste en entrée. Je vais semer les éléments de la liste qui contient des entiers. Et ensuite, je divise le total par la longueur de la liste. Évidemment, si cette liste est vide, ça va poser problème. Sous, euh, sous Python euh, 2.7, également, la division peut éventuellement poser problème. Et en fait, il y a aussi des histoires de, de, de, de floating points qui vont aussi poser problème. Donc plusieurs choses. Traditionnellement, je vais utiliser ici pytest, par exemple, pour tester cette fonction. Donc je vais tester cette moyenne avec une fonction test moyenne. Ici, qu'est-ce que je fais Je prends en cas parmi d'autres. J'ai juste pris une liste avec 4 euh, entiers dedans. J'en calcule la moyenne et je regarde... Si la moyenne est effectivement 2.5, elle ne pas sous Python 2.7, elle l'est sous Python 3.5. Ça, Python 3.5, mon test il passe, euh, c'est bon. Mais j'ai généré en cas qui ne pose pas de problème. Ici, 1, 2, 3, 4. Okay Donc, j'ai ici, pas j'ai je n'ai pas passé une liste vide. Je n'ai pas non plus passé une liste qui conviendrait beaucoup d'entiers. Je n'ai pas non plus également passé des listes qui contiennent des très grands entiers. À voir si ça pose problème et Hypothesis va nous aider dans ce cas de figure-là. Alors, comment est-ce que maintenant Hypothesis va pouvoir nous aider D'ailleurs, on vérifie avec Pytest que ce test passe. Donc, ce test en particulier passe. Pytest n'a pas, pour l'instant, pu voir qu'il y avait un problème de mon code puisque je n'ai pas moi-même euh, généré le test qui allait tester la liste vide. Donc, ça passe. Ok. Donc, maintenant, la démarche, ça va être de décrire certaines propriétés. On va voir. Et ensuite, on va laisser Hypothesis sur la base ses propriétés générer des données aléatoires. Et ensuite, avec ces données aléatoires, Hypothesis va tester notre fonction. Et là, on va appeler Pytest pour lancer les tests. Vraiment, Hypothesis va, en arrière-plan, juste s'intégrer derrière Pytest. Et puis, c'est Pytest qui va lancer nos tests et nous dire à la fin s'il y a un problème. Alors, concrètement, comment ça va se passer on va importer depuis Hypothesis, ici, un décorateur Given, qui va nous permettre de définir des stratégies. Okay ici, on veut générer une liste d'entiers. Okay Donc Hypothesis va savoir comment, euh, on va connaître a priori quelles vont être les problématiques pour une liste, éventuellement quelles sont les problématiques pour un entier, pour des grands entiers et puis va nous aider à générer ces stratégies. Donc pour générer ces stratégies, on utilise le décorateur given, et on lui passe des euh, donc, integers et listes, par exemple, qui sont définis euh, dans le package euh, Hypothesis euh, Strategies. Et à partir de maintenant, on va, ce, ce décorateur va faire que Hypothesis va pouvoir générer des listes, des listes vides, des listes avec ou deux composants, avec en deux entiers, des listes courtes, mais avec des gros entiers, des listes plus longues, avec des entiers un petit peu aléatoires, etc. Donc vraiment, et Hypothésis, c'est générer déjà les euh, cas spéciaux pour les différents éléments listes et entiers, mais aussi pour les floating points, pour les dictionnaires, pour tout ça. Donc on a beaucoup de, de stratégies à disposition. Et ensuite, je teste ma moyenne. Ici, j'ai testé une propriété je l'ai choisi pour hasard, on en reviendra après, mais ai testé, je teste que ma moyenne est comprise entre le minimum de la liste et le maximum de la liste, ce qui normalement devrait être vrai. Okay C'est un choix, on verra qu'il n'est pas forcément le plus judicieux, mais je, je peux tester une, priori, une propriété. Hypothèse. je dirais, se fout quelque part de la propriété que je vais tester. Lui, il va générer les données, pour nous, il va essayer de couvrir un maximum de cas particuliers, et moi, je vais essayer de, euh, de définir la propriété ici, donc, à certes, min liste entier est plus petit que moyenne et plus petit que max liste entier. Ça, c'est mon boulot à moi. Pas de magie à ce niveau-là. Voilà, évidemment, je. je Lance le test, et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que ben, bien sûr, le, le test euh, crash ici. L'information qu'on peut voir, c'est que Hypothesis est pas né de la dernière pluie. Il a tout de suite vu qu'il allait avoir un problème avec une liste vide. Il a passé une liste vide. Il me retourne ici l'élément qui pose problème, donc le, <rire> ce qu'il appelle le fa euh, falsifying exemple. et au premier exemple, il s'arrête. Donc j'ai ici un cas particulier que je n'ai pas a priori généré, auquel j'aurais certainement pensé, parce que le cas est simple, mais si le cas est plus compliqué, j'y pense pas toujours. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors comment, alors, comment euh, réparer ce bug Alors bien sûr, je peux retourner dans le code de ma fonction moyenne, et puis lui dire que lui dire que je ne veux pas, ici, que, par exemple, la liste soit vide, ou alors prendre une action au possible au niveau de la liste. Et il se peut que, dans certains cas, j'ai des bonnes raisons de ne pas vouloir une liste vide, ou alors que cette fonction ne va jamais recevoir une liste vide. Donc, je peux le dire aussi à hypothèse que la taille minimale de la liste qui va être passée est de 1. Et ici, dans « given », je peux donner l'argument, ici, euh, « min size est égal à 1, ou je peux également utiliser, éventuellement, une fonction qui s'appelle assume et puis donner une certaine hypothèse sur mes entrées et je peux faire des, donc des assumptions des hypothèses justement sur mes données donc qui vont éviter ces cas de donc ici j'ai corrigé le bug il se trouve que euh, il se trouve que ça ne passe toujours pas donc il y a un problème avec les floats, là je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qui me reste que 10 minutes, donc il y a effectivement un problème qui se passe avec des grands entiers, lorsqu on fait la... lorsque Python va faire la conversion entre entier et float, ce qui va générer des problèmes. Alors lui, hypothèse, ça arrive à le capter, ça. En théorie, donc je suis obligé, sur un code comme ça, de euh, explicitement transformer mes deux nombres en float. Donc, je, ici, je transforme min liste entier en float et euh, max nombre entier en float. Ça, j'aurais pas été, moi, enfin, moi, parce que je ne suis pas super expérimenté dans le domaine, capable de dire il y aura un problème avec des très grands entiers. Et, euh, hypothèse, la captée pour moi. Voilà, alors, qu'est-ce qui, maintenant, il se passe Voilà, on a vu, donc, le code maintenant. Le test va passer avec ce, avec ce cast. Donc, ça se passe comme une état à la poste. Pour autant, mon code est loin d'être parfait. Donc, on l'a vu. Ma propriété testée, la moyenne se trouve entre le minimum de la liste et le maximum de la liste. C'est pas top. Donc, ça passe. Mais, c'est autant valable que l'effort que j'ai mis à donner une propriété valable. OK Ma propriété pas la meilleure propriété que j'aurais pu mettre. Donc, ça ne va pas automatiser vos tests. Hop, on peut aller à la plage pendant. Non, ça c'est pas possible. Il faut simplement notre responsabilité, elle est déplacée ailleurs. Notre dé responsabilité, c'est de savoir de connaître son système et de savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas et définir des propriétés en conséquence. Hypothèse va générer les données. Hypothèse, c'est des propriétés valables. Mmh. Soit par exemple tout ce qui est encode, décode, ou toutes les fonctions qui ont une réciproque. Ça, c'est top avec hypothèse, parce que vous pouvez encoder, puis après, redécoder ce qui est encodé, puis comparer les deux valeurs. Ça, c'est une hypothèse qui est relativement top. Donc, dans mon ACERT, ici, par exemple, on prend, hein, on prend le code de Mercurial, on a deux fonctions d'encodage en UTF-8 et de décodage en UTF-8. OK. On prend ces deux fonctions, Hypothesis va leur passer des données, on compare, donc on convertit et on déconvertit, ou on encode et on décode, et puis là on a une hypothèse qui est relativement forte. Cet exemple nous vient du, de, la, euh, de la doc d'hypothesis. maintenant Mercurial a corrigé le bug, avant, euh, donc il y a je ne sais plus quelle version c'était, donc ça ne passait pas, il y a un bug ici. Le petit code hypothèse a pu finalement trouver le bug, même qu'on n'a pas généré nous-mêmes les données euh, nécessaires. Il nous dit également exactement, en jaune, vous avez exactement l'appel qui pose problème. Et même si maintenant le test y passe, donc avec la dernière version de Mercurial, ça passe, je peux tester spécifiquement ce cadre qui pose problème. Ici. J'ai testé le cas qui posait problèmes en donnant un décorateur exemple. En fait, quand Hypothèse va trouver un cas qui pose problème, il va pas le laisser passer. La prochaine fois que vous testez, ben, il n'est plus testé. Quand il a trouvé un cas qui posait problème, il le met dans une base de données. Le cas, vous pouvez également les, les mettre, à, enfin, les, les respécifier avec le décorateur exemple. Mais tous les cas qui ont été. Euh, ratés vont être dans une base de données, et dans cette partie de cette base de données, ces cas seront testés euh, euh, par la suite, les premiers. Donc, quand vous relancez hypothèse une deuxième fois, tous les cas qui ont échoué au dernier test vont d'abord être testés, avant de régénérer des nouvelles, euh, des nouvelles données aléatoires. Donc, c'est un test aléatoire, mais les résultats vont être reproductibles, parce que les tests sont euh, mis dans des... Euh, euh, dans, des, dans une base de données qui va assurer que ces tests seront retestés encore et encore. Et cette base de données est a priori sûre pour être, par exemple, poussée dans un, repos, dans un dépôt Git. Pardon. Donc, vous pouvez mettre votre base de données sur Git et partager entre cette base de données en différents utilisateurs. Et donc, les cas problématiques qui sont générés vont pouvoir être réutilisés. Voilà, je veux encore... Terminé par une autre stratégie, ici, je ne passerai pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps, c'est tout ce qui est rule-based faithful testing. C'est-à-dire, on va jusqu'à maintenant, on a généré des données qui allaient tester des cas spéciaux pour euh, faire nos tests. Alors, il y a une autre stratégie que propose Hypothesis, qui est un petit peu plus expérimentale, qui est encore un, une API semi-publique. C'est tout ce qui est les, euh, le, test, euh, le testing par état. Par exemple, pour tester une structure de données, ou pour n'importe quelle structure de données mutable, vous avez, vous avez des états, vous avez possibilité de ne pas générer des données, mais vous pouvez générer une séquence d'appels qui va ou générer un programme aléatoire qui va faire foirer votre programme. Alors, pour avoir le temps des questions, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a manière de spécifier de manière relativement, euh, de manière relativement élégante euh, sur l'API de notre structure de données. Ici, j'ai une file de priorité, simplement implémentée avec un, un tas binaire, relativement simple, euh, sur lequel j'ai une fonction merge de deux, de deux tas qui est euh, buggy qui est faureuse, à ce niveau-là. Et euh, je décris euh, avec Hypothesis, euh, simplement, je lui apprends à interagir avec mon API. Et après, Hypothesis va lui-même expérimenter avec l'API, essayer d'appeler un petit peu avec différentes euh, séquences les différentes fonctions, et essayer de générer une séquence d'appels qui va créer un problème. Donc il fait un petit peu le, le test du singe, si on veut. Il va vraiment appeler l'API avec un, On va voir ce que ça donne. Lorsque je tourne le test ici, j'ai un test problématique et on voit toute la séquence d'appels qui a posé problème. Ici, il va un appel. D'abord, il a initié le tas. Ensuite, il a, il a essayé de merger bon, une liste d'états des, des vides. Ensuite, il a poussé des valeurs, etc. J'ai toute la séquence d'appels qui a posé problème. Il a fait un programme jusqu'à ce que mon assert qu se casse la figure. Okay. et c'est une, une façon encore différente de voir les choses on n'est plus en train de générer des données aléatoires on a des données, mais on est en train de générer une séquence d'appels pour voir si le programme va résister ou pas ça, c'est ce qu'on entend derrière le rule-based parce qu'ici on va définir une certaine quantité de, de, de, de règles et puis je vais en rester là puisque euh, je pense que le temps arrive au bout et qu'on serait bien qu'on puisse échanger quelques questions Des questions? Euh, dans un des exemples, on a vu l'utilisation de listes où on spécifiait sa, sa taille minimum. Oui. Et est ce que ce hypo, euh, hypothesis va tester, par exemple, une liste vide pour voir si ça échoue bien ou pas? Alors, est-ce qu'il y a moyen de dire euh, ce, ce genre de test Alors, est-ce qu'il y, y a possibilité de forcer des exemples On a vu, j'ai utilisé le décorateur exemple, bon, où j'ai récupéré un exemple, vous savez, où vous savez échoué auparavant, mais tu peux également l'utiliser pour être sûr qu'il va tester en premier tout ce, qui, tout ce qui est dans la base de données, des choses qui ont déjà échoué, plus tout ce que tu passes explicitement dans le décorateur exemple sera testé en premier. Donc, s'il y a des cas de figure qui ne sont pas forcément évidents pour Hypothesis, mais que toi tu sais que ça va poser problème, tu peux les spécifier avec ce décorateur. Et puis ces cas-là seront testés en premier, par exemple. Donc la liste vide, si tu es hyper nerveux, on dit, ça, ça, il va le tester de toute manière. La liste vide, ça sort très rapidement. Mais si tu veux vraiment être sûr qu'il la teste, tu le passes dans un décorateur exemple et tu mets ça à, juste en dessous given ou dessus given. Et c'est bon. Oui, moi. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir euh, comment il fait pour, par exemple, si on dit le quelle est sa stratégie pour choisir les entiers, et est-ce qu'on peut lui mettre une limite Et puis, est-ce que si plus on passe de test, plus il va étendre sa couverture Alors, bon, plus on passe de test, plus on, il va étendre sa couverture. Donc, il va. Le tout, c'est qu'il puisse avoir le temps de générer suffisamment de données. Okay donc, dans la configuration, on a le choix du nombre de données qu'il va générer. Si on n'a pas trop le temps et qu'on veut passer sur un poste local, par exemple, on va, il va s'arrêter à un certain nombre de, de cas. Euh, S'il si est dans un, sur un serveur d'intégration continue et qu'il a, par exemple, le temps de le faire pendant, pendant la nuit, par exemple, on peut le configurer pour qu'il passe palette beaucoup plus grande. Donc on peut déjà configurer ça, plus au, fil, au fur et à mesure que ça avance, il va accumuler dans sa base de données tous les cas qui ont posé problème, déjà, et il va les retester systématiquement. Donc effectivement, plus on va générer de cas, plus il va trouver de cas problématiques. Aussi, s'il trouve un cas problématique, il va avoir le, le, le cas problématique qui va enregistrer sa base de données, mais pour la clarifier, pour être clair quand il donne son retour à l'utilisateur, il va essayer de réduire, de simplifier au maximum ce cas-là, pour que ce soit quelque chose de lisible pour l'utilisateur. Et puis, euh, tous les cas qu'ils trouvent en simplifiant sont également ajoutés dans la base de, de la base de données et seront retestés par la suite. Euh, donc, il y a certaines options de configuration. J'ai mis euh, un petit exemple, mais il faut regarder dans la doc, qui est encore euh, projet jeune, donc la, la doc est assez jeune, mais euh, il y a beaucoup d'articles plutôt que de, que de doc techniques. Euh, mais il y a certainement possibilité encore d'influer un petit peu plus sur, euh, sur ça. On a encore le temps pour des questions. Euh, au niveau de l'intégration avec les lanceurs, j'ai entendu parler de PyTest. Euh, donc là, ça ressemble un peu à un système qui générerait des fixtures pour PyTest, mais est-ce qu'on peut lancer la Hypothesis sans, sans PyTest et ce système Alors Hypothesis n'est pas en, en, en framework comme PyTest, par exemple, qui posséderait le lanceur. Lui, ce qu'il va faire, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible pour les lanceurs. Ce qui génère, ça doit être compatible pour les lanceurs. Dans son euh, serveur d'intégration continue, il teste en permanence la compatibilité avec PyTest et avec euh, Unitest. Euh, Nose, ça a été testé quelques fois, mais pas, les tests de compatibilité avec Nose ne sont pas testés systématiquement. Et euh, PyTest, euh, Hypothesis n'est lui-même pas Capable de faire ce genre de lancement, il y a suffisamment d'autres libres qui le font et c'est très vite installé avec PIP. Quoi. Encore des questions Techniquement, on a le temps, on prend nos vacances. <rire> euh, sur euh, un des exemples, on a vu aussi les, les décorateurs euh, rules. Ouais. Et, mais euh, est-ce que c'est euh, est -ce est prévu que euh, Hypothesis utilise les. Euh, les annotations de fonctions ah, Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu au niveau de faire évoluer l'API et utiliser ces annotations de fonctions. Actuellement, c'est les décorateurs qui sont systématiquement utilisés. La ROOLS, c'est uniquement pour le, donc, ce qui est le euh, stateful testing. C'est encore quelque chose d'un petit peu en développement, un petit peu expérimental. Mais euh, systématiquement, euh, tout ce qui est euh, utilisé ici, c'est des décorateurs pour euh, pour modifier vos fonctions de test, qui sont par ailleurs des fonctions de test tout à fait banales. Euh, enfin, D'accord, mais parce non, que là, dans, en fait, dans l'exemple, on n'est pas du tout sur les fonctions de test, c'est euh, une personne qui va vouloir utiliser notre librairie, même si elle n'est pas développeur, qu'elle veut juste euh, l'utiliser en tant qu'utilisateur, elle va quand même obliger, euh, être obligée d'avoir une dépendance sur, euh, sur Hypothesis, non alors, bien sûr qu'elle doit avoir euh, une dépendance sur Hypothesis, parce que c'est Hypothesis qui va générer ou autre notre test. Donc, il y a une dépendance sur Hypothesis, mais une fois qu'Hypothesis a fait son travail, le, le test peut être lancé. Ici, c'est la dernière ligne qui va, qui va faire que le test s'appelle euh, test-hip, et pourra être appelé après, alors, soit par Unitest, par donc, la, la libre standard, soit par euh, P-Test ou euh, Nose. Euh, donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Mais la dépendance, c'est clair que. Hypothésie, c'est lui qui fait le travail, donc euh, elle doit être là, présente. Et là, il y a une dépendance forte. D'accord. D'autres questions Non Et eh bien, encore Merci.